Je suis Régis Ferret, enseignant professeur à l'école Ferrandi Paris euh, en pâtisserie. On m'a proposé le poste de chef pâtissier à l'Elysée où je suis resté 14 ans. Euh, la pâtisserie végétale aujourd'hui est en devenir et euh, nous permet euh, beaucoup de création et de liberté. Donc aujourd'hui, on va vous présenter euh, les différentes préparations de boissons végétales. Ensuite, nous verrons euh, la fabrication d'un beurre végétal. Et ensuite, ce sera notre cookies qui sera à la base de tous ces ingrédients qu'on a vus préalablement. On a trois types de boissons euh, qu'on qu va vous proposer. On a le, la boisson à base de noisettes qu'on a laissé tremper dans l'eau. On a une boisson pistache, une boisson végétale à l'avoine. La boisson végétale est constituée d'eau, en règle générale minérale c'est mieux, avec des fruits bio. Nous avons décidé de faire une boisson avec 200 grammes de céréales et 1 litre d'eau minérale. On pourrait augmenter comme diminuer. Petite astuce, on va torréfier nos fruits secs. Donc on va rester entre 140 et 150 degrés, 10, 15, voire 20 minutes maximum. Cette torréfaction va nous permettre d'accentuer les arômes. On va récupérer que nos fruits secs et on va les passer à la centrifugeuse. Vous pouvez toujours utiliser un blender. Il faudra récupérer tout le, le reste de fruits secs dans un linge de manière à extraire le maximum de goût et de texture par rapport à ça. Le fait d'avoir une préfermentation effectivement, va nous permettre d'obtenir une boisson beaucoup plus digeste et avec une extraction du produit où on n'a récupéré que les bienfaits. La liste des boissons végétales est immense. Surtout, il n'y a que l'imagination qui va nous manquer un moment pour réutiliser tout ça. Et là, on va devoir repasser une deuxième fois voire trois fois pour certains produits, pour avoir une belle texture. Toutes ces boissons euh, végétales peuvent vraiment remplacer le lait dans euh, toutes nos préparations pâtissières. Donc voici le résultat de notre, euh, notre boisson végétale. Euh, cette, euh, cette matière grasse végétale euh, pourrait se, se remplacer par le, la margarine. La margarine euh, étant des, des huiles hydrogénisées, euh, ça ne nous satisfait pas sur la composition ni sur la texture. On a essayé avec de la graisse de coco, on a essayé avec euh, plein d'autres ingrédients. Euh, on est satisfait pour l'instant de notre mélange. Le beurre de cacao, en fait, c'est l'extraction de la fève, source naturelle, sans additifs. L'avantage de cette matière grasse, c'est qu'elle est inodore et elle ne rancit pas. Donc elle ne veut pas s'abîmer. L'huile de coco qui va nous donner la rondeur, la fraîcheur au produit. Et enfin, on va mettre un peu de poudre d'amande qui va nous servir de lion, de texturant à, tout, à tous ces produits. Mais regardez, c'est magique, la texture de notre matière grasse végétale, une fois froide. Donc on a besoin d'une euh, de notre euh, Matière grasse végétale, donc euh, qu'on a vu précédemment. Sucre cassonade, alors on utilise plus souvent des, des sucres non raffinés, hein, donc euh, pour toujours garder un maximum de goût et euh, de, de texture. La fleur de sel, de l'huile de noisette, euh, la poudre à lever. Et ici, on a donc une boisson de pécan. Vous avez vu, il n'y a pas d'œuf, donc le, le, le seul lion ce sera notre, notre matière grasse végétale de la farine, noix de pécan, amandes torréfiées, concassées, qui vont donner le, tout l'aspect de la gourmandise. Du chocolat à 70%, toujours pour renforcer les saveurs. Alors un, un chocolat pas trop sucré, justement, pour compenser cet, cet ajout de sucre. Et là, les graines de chanvre torréfiées. Donc voici nos, nos cookies qui sont cuits. Plus qu'à déguster euh, nos cookies. La pâtisserie végétale aujourd'hui est en devenir et nous permet beaucoup de création et de liberté, nous remet toujours en question pour les différentes textures et nous réapprend le métier mais euh, on peut le voir et on peut découvrir que ça peut être très gourmand et tout aussi joli et bon euh, que n'importe quelle autre pâtisserie et euh, nous apporter autant de bienfaits et de bien-être. Donc euh, vraiment, je vous invite à, à découvrir cet univers et continuer à chercher puisque nous sommes qu'au début et on s'aperçoit qu'il y a énormément de portes à ouvrir et euh, je souhaite qu'on avance très vite sur ce, sur ce domaine.